Je suis Florence Piron, je suis professeure à l'Université Laval au département d'information et de communication et je travaille sur la science ouverte. Le processus de recherche peut se séparer en différentes étapes. Et à chacune de ces étapes, il est possible de l'ouvrir, c'est-à-dire de faire intervenir, de faire entrer, de donner une place à des personnes qui ne sont pas naturellement dans le monde universitaire, dans le monde scientifique. Ça peut être des, des personnes euh, qui sont membres d'une association, d'une association de patients, ou d'une un, association euh, qui, a des, qui offre des services sociaux, des services communautaires, ou un groupe militant, un groupe politique, peu importe ou ça peut être les personnes dont il est question dans le projet de recherche. Alors, on peut l'ouvrir à différents moments. Euh, le moment le plus facile, dans le fond, c'est celui de la collecte des informations, collecte des données. Alors, quand on, on a une équipe de recherche, on a peut-être deux, trois assistants de recherche, plus si on est un gros laboratoire, et on leur confie des missions, de faire passer des questionnaires, collecter des échantillons, bon, toutes sortes de choses. Si on peut démultiplier cette force de travail, dans le fond, le projet de recherche en sort gagnant. Et <coughs> le numérique le permet. Et donc, il y a, depuis que le numérique est, est né, s'est développé, surtout depuis sa, sa phase Web 2.0, il y a de plus en plus de projets de recherche qui permettent à des centaines, et voire des milliers, voire même des centaines de milliers de personnes d'aller collecter des données. Et ensuite, de les rassembler dans des grandes bases de données. Là encore, le numérique est essentiel qui ensuite vont permettre aux chercheurs de faire leurs analyses, etc. Donc on appelle ce genre de projet, des projets de science citoyenne citizen science », c'est très développé dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, par exemple sur la protection de l'environnement, on va demander aux gens d'observer les oiseaux, la qualité de l'eau des rivières, etc. Euh, parfois ce sont des clubs, des clubs de plongée, par exemple, qui vont ra rapporter au cours des excursions de plongée, les plongeurs vont rapporter des échantillons, et ça va aider les, les, les biologistes marins à, à, à, à mieux comprendre la, la, la biodiversité marine. Donc ça, c'est ce processus-là qu'on appelle science citoyenne. Ensuite, on peut faire participer les, des non-universitaires à une autre étape de la recherche, un petit peu plus stratégique, qui est la conception du projet de recherche. Comment on va faire pour obtenir telle ou telle donnée Parfois, le savoir de ces personnes-là est très utile aux chercheurs, parce que <coughs> les, ces personnes peuvent indiquer les meilleures pistes, les meilleures façons de collecter des données, surtout quand il s'agit de données qualitatives avec des, avec des personnes. Donc, on peut former, par exemple, un petit comité de pilotage d'un projet et inclure quelques non-universitaires, mais qui sont... soit qui connaissent très bien le milieu, <coughs> soit ils ont un intérêt à la recherche en particulier, soit c'est parce que le projet de recherche porte sur des personnes comme elles, et donc elles vont conseiller les chercheurs sur la meilleure <coughs> pardon, les meilleures méthodes, les meilleures stratégies, etc. Et puis il y a un degré encore plus élevé d'ouverture, si on veut, c'est quand l'idée le, le, même du projet de recherche ne vient pas seulement de l'université, de la science, mais vient de l'extérieur de la société. Alors il peut venir par exemple justement d'une association, qui euh, euh, n'est pas satisfaite d'une certaine réalité ou d'une forme de traitement médical, ou bon, et qui voudrait vraiment euh, que des connaissances soient générées sur un sujet qui les touche en particulier. Alors cette association peut aller solliciter des chercheurs, et ils peuvent ensemble monter un projet de recherche. Dans ce cas-là, c'est la, la question de recherche elle-même qui vient de l'extérieur. Et là, on appelle ça vraiment plus de la recherche-action participative, parce que souvent, ce n'est pas seulement la connaissance pour la connaissance, c'est vraiment la connaissance pour mieux comprendre une condition, pour pouvoir agir dessus, etc. Dans les projets de recherche-action participative, euh, dans le domaine de la santé des populations, santé publique, euh, santé communautaire, euh, souvent, c'est des projets qui, qui ont une, une visée de justice sociale et, et qui s'adressent à des personnes qui sont défavorisées, ou bon, euh, personnes pauvres, peu alphabétisées, etc. Et dans ce cas-là, le numérique ne joue pas vraiment. Par contre, euh, il y a un, une, un autre aspect du numérique que la collecte de données, les bases de données, etc., qui est le travail collaboratif, euh, qui peut être très utile par exemple, pour rédiger un projet. Alors, apprendre, que des chercheurs apprennent à écrire sur un, je ne sais pas moi, un Framapad, un Google Doc, rédiger ensemble un projet de recherche, un protocole de recherche, Ça, rien que ça, c'est une façon euh, de, de faire entrer un peu le numérique et de gagner beaucoup de temps. Si on remplace un texte qu'on écrit ensemble, Pardon, si on utilise un texte qu'on écrit ensemble pour remplacer des réunions, ben, d'une certaine façon, c'est un certain gain de temps. Mais ça suppose quand même qu'on travaille avec des gens qui ont un rapport à l'écrit qui leur permet vraiment d'exprimer leurs idées de façon euh, confiante et, et, et claire euh, par écrit. Mmh. Alors, dans la recherche action participative, le numérique n'occupe pas une place si centrale que ça. Par contre, pour la, au niveau de la diffusion des connaissances, là, ça peut être très intéressant. Faire un petit site web pour partager l'histoire, permettre aux, aux gens de suivre un projet de recherche sur un blog par exemple, euh, diffuser les, des, des, des articles ou sur un petit blog, illustrer avec des vidéos, des entretiens, etc. Là, c'est une autre forme d'action numérique, si on veut, qui peut être très utilisée et qui est utilisée beaucoup dans les, les projets de recherche participative. Par exemple, au Canada, il y a un, un réseau de chercheurs qui, en santé, éducation, qui s'appelle la, la Recherche avec. Et une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de faire un blog. Un blog avec vraiment une ouverture pour du travail collaboratif. On peut utiliser le numérique, évidemment, en recherche pour gagner du temps. C'est vraiment sa raison principale et bon, donner un accès euh, à énormément de personnes et de données en, en peu de temps. Par contre, il y a toujours le risque de l'exclusion des personnes qui n'ont pas les, les, les habiletés numériques, la littératie numérique pour suivre. Alors, il faut faire très attention, même si Internet se répand de plus en plus, même si même les personnes âgées se mettent à faire euh, du Facebook pour suivre la, la, leurs petits-enfants, etc., il euh, y a quand même les rapports à, à l'Internet et au web en particulier sont très différents. Et donc il faut être simplement, moi je dirais, être très vigilant, euh, ne, ne pas imposer ces outils-là si on voit que ce n'est pas pertinent, ne considérer le numérique comme vraiment une boîte à outils euh, qui peut être très pertinente dans certains contextes et moins dans d'autres contextes. Ouvrir le processus de recherche, ça a plein d'avantages. D'abord, parce qu'il euh, y a plus d'idées qui circulent, il y a plus d'énergie aussi peut-être qui circule, mais surtout parce que ça permet d'intégrer dans la réflexion scientifique d'autres savoirs, des savoirs non scientifiques. Alors a, ces savoirs-là sont de différents ordres souvent les gens vont penser, ah oui, les savoirs traditionnels, les savoirs qui nous viennent de, de notre histoire, de notre culture orale, etc. Ça, effectivement, c'est un ensemble de savoirs très précieux, par exemple sur les plantes médicinales, les, les, les soins euh, traditionnels, les façons que notre, nos grands-mères nous soignaient, etc. C'est sûr que c'est très important. Mais il y a d'autres savoirs, que j'appelle savoirs locaux en général. C'est tous les savoirs que les gens ont, uniquement parce qu'ils vivent, et qu'ils sont obligés constamment de s'adapter à des contextes, de faire des choix, de prendre des décisions, et donc d'analyser des situations. Et ça, ça développe chez chaque acteur social, chaque actrice sociale, des savoirs particuliers. Ça peut être un savoir politique, qu'est-ce qui est possible ou pas de faire dans notre contexte d'action C'est un savoir. Ça peut être des savoirs pratiques, des savoirs techniques... Comment euh, obtenir tel résultat avec les moyens dont on dispose Ce ne sont pas des théories qui nous disent ça, ce sont des savoirs locaux, des savoirs qui sont nouveaux. Et il y a aussi des savoirs innovants, des savoirs que seules les personnes qui vivent dans un certain contexte sont capables de produire parce que eux seuls, eux seuls pardon, ou seules ces personnes, sont capables vraiment d'avoir toutes les informations d'un système, d'un milieu, pour voir quest ce qui est possible de faire dans, dans ce système. Donc tous ces savoirs-là sont riches, sont, sont passionnants, sont souvent sources d'innovation, parce que les gens sur place voient les problèmes et peuvent avoir des idées pour, euh, pour les résoudre. Et donc, ouvrir la recherche à ces savoirs, c'est vraiment donner plus de chances aux chercheurs, d'ouvrir leurs horizons, d'avoir plus d'idées, plus d'hypothèses et d'être plus créatifs, plus, plus innovateurs. La recherche scientifique ne voit pas toujours les choses de cette façon-là. La recherche s'est con, construite sur, justement, l'idée que le savoir scientifique, le savoir qu'elle proposait, était meilleur que les autres. Au lieu de voir une certaine pluralité des savoirs, la science étant un savoir qui a des caractéristiques très particulières, qui en font un savoir extraordinaire, elles ont tendance à voir les autres savoirs comme des rivaux, qu'il faut dévaloriser, qu'il faut ignorer. Je vous donne un exemple très précis. Euh, C'est une recherche que je faisais... Euh, il y, a, il y a fort longtemps, au Burkina Faso, un petit pays d'Afrique sahélienne, euh, on travaillait dans une coopérative de femmes qui fabriquait de la farine de transition pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Euh, et donc, elles devaient fabriquer une farine de transition, une bouillie pour bébés, euh, pour donner aux enfants du quartier. En même temps, ça leur, propose, ça leur donnait un petit revenu. Donc, un projet merveilleux, apparemment. Et donc, les femmes tout enthousiaste, ont été se former au tout début du projet dans un dispensaire auprès d'infirmières qui leur ont montré comment fabriquer la farine euh, en question, en brûlant, en faisant griller des grains de mille, de soja et d'arachides euh, qu'on ne donnerait jamais dans les pays occidentaux à cause des allergies. Mais là-bas, c'est nourrissant et ça, ça luttait contre la malnutrition. Les femmes sont arrivées, ont, ont fabriqué leur farine, l'ont testée et ont remarqué, on leur a dit, et même elles l'ont donné à leur bébé, ont remarqué que les bébés avaient des coliques sévères. Et, et ça ne passait pas bien. Alors, elles se sont mises à essayer de modifier un peu la recette. Elles ont décidé de faire griller davantage les, les, les grains de mille. Et euh, effectivement, la, la bouillie plus grillée, si on veut, la farine plus grillée, visiblement apaisait les coliques des bébés. Alors, toutes contentes, elles sont retournées au dispensaire pour faire part de leur innovation, innovation sociale. Et là, les infirmières leur ont répondu mais pour qui vous vous prenez Vous êtes juste des, des, des, des paysannes analphabètes. Vous n'avez même pas compris qu'en faisant ça, vous détruisez les vitamines. Et donc, d'une certaine façon, peut-être c'était vrai. Peut-être que cette recette avait des inconvénients, mais elle avait un avantage majeur. Elle, elle combattait un effet secondaire indésirable du produit euh, qui était donné au bébé. Et donc, les femmes elles, sont revenues très très dépitées de ne pas avoir été même entendues. Une science ouverte aurait écouté cette, cette, ces observations empiriques en se, en se disant « il y a quelque chose là à creuser, allons voir, mesurons, etc. » Alors que là, dans le fond, leur savoir a été rejeté. Le savoir de ces femmes a été rejeté. Alors je pense que c'est ce genre de situation qui est vraiment déplorable et qui rend nécessaire l'ouverture de la recherche. Un conseil que je pourrais donner aux, aux, aux jeunes chercheurs, la science, la recherche scientifique, c'est un savoir extraordinaire, mais qui tire son, son côté extraordinaire de deux, de deux euh, facteurs. Le premier, c'est l'accumulation des savoirs. C'est-à-dire, quand on fait de la recherche, on s'appuie sur des, des milliers de recherches qui ont été faites par d'autres. Et donc, on a accès de, <rire> immédiatement à un ensemble d'idées, de connaissances, etc., qui nous permet d'aller tout de suite plus loin. Puis l'autre caractéristique de la science, c'est qu'elle se réfléchit. Quand on fait de la science, on réfléchit toujours sur la science qu'on fait, ce qui n'est pas le cas des savoirs plus spontanés, etc. Ces deux caractéristiques font de la science un savoir puissant. Il n'est donc pas nécessaire d'exclure les autres savoirs. Il n'y a pas besoin de s'affirmer comme étant meilleur que les autres savoirs, sachant que rien que par ces caractéristiques, la science est déjà un savoir très puissant. Donc ouvrez-vous ouvrez aux autres savoirs, en toute confiance, sachant que ça va simplement rendre cette science-là encore plus intéressante. Music